Que faire avec 100 000$ Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien utiliser ton capital. C'est une vidéo très importante parce que on est dans une situation où garder de l'argent sur son compte bancaire, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, il faut pouvoir gérer cet argent. là. La chose la plus difficile pour la plupart des personnes, c'est faire de l'argent, garder l'argent. Et la plus grosse difficulté, c'est de multiplier l'argent tout en le préservant. Multiplier l'argent tout en le préservant. Donc, c'est un sujet très intéressant. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier conseil que je, te partage, je vais te partager va te permettre littéralement de savoir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour préserver ton argent au mieux, surtout par les temps qui courent durant cette période post-Covid, récession, etc. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centre-ville de Montréal. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je m'appelle Florent comme je suis entrepreneur et investisseur. Et j'accompagne depuis 2017 des milliers de personnes à travers le web à se bâtir une forteresse familiale transmissible de génération en génération. Tu likes la vidéo, tu la partages, tu laisses un et ça me fera plaisir. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve dans le bureau Centre de moi Donc, on va parler de comment est-ce que tu peux gérer 100 000 dollars. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui avec 100 000 dollars D'ailleurs, j'ai récemment fait une vidéo où je te partage comment est-ce que j'ai fait une plus-value de plus de 100 000 dollars avec un seul bien immobilier. Donc, je te partage la capture d'écran ici. Tu vois, plus de 123 000 dollars de plus-value avec un seul bien immobilier. Donc, je vais t'expliquer comment moi je gérerais cette somme là et comment toi également tu peux gérer cette somme. -là. Que ce soit 10 000, 50 000, 100 000 dollars, peu importe, tout ce que tu dois retenir, c'est la démarche en fait. Qu'est-ce que je vais faire avec 100 000 dollars C'est-à-dire, aujourd'hui, je dispose de plus de 100 000 dollars sur mon compte. Voilà ce que je vais faire de cette somme-là. La première des choses, déjà, c'est de dispatcher ce montant-là dans plusieurs banques. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le sais pas, lorsque tu as de l'argent sur ton compte bancaire, il n'est pas sur ton compte bancaire. Il n'est pas sur ton compte bancaire. C'est-à-dire, c'est que la banque gagne de l'argent en prêtant ton argent à d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, peut-être que tu as 50 000 dollars sur ton compte bancaire. On va prendre l'exemple des 100 000 dollars. Au Compte bancaire, ok. Si tu vas voir la banque et que tu demandes un financement à 100 000 dollars, la banque va prendre le 100 000 dollars sur mon compte bancaire pour te le prêter, mais il va laisser le montant sur mon compte bancaire, me faisant croire que l'argent est sur mon compte bancaire. C'est la raison pour laquelle, si demain je vais voir la banque et j'essaie de retirer le 100 000 dollars d'un coup, c'est pas que ça peut être compliqué, mais on peut me demander des justifications de pourquoi est-ce que tu veux te retirer autant d'argent. Parce que la banque n'a aucun intérêt à ce que je retire l'argent sur mon compte de banque. Ce qui est un risque en soi, parce que en cas de faillite, je suis pas en train de dire que les banques vont faire faillite, mais c'est déjà arrivé que les banques fassent faillite, tu perds tout cest que en France, ton argent est protégé jusqu'à hauteur de 100 000 euros par exemple. cest que si tu as 300 000 euros et que la banque fait faillite, bah potentiellement tu vas récupérer le 100 000 mais le 200 000. Ciao, bye bye. Donc clairement, ça ne sert à rien d'avoir autant d'argent sur son compte de banque. Donc moi déjà, la première chose que je ferais que je t'encourage te à faire, c'est d'avoir, je dirais bien, au moins trois comptes. Minimum deux mais idéalement trois comptes. Donc moi, la première chose que je ferais, ça serait de dispatcher ce montant-là sur trois comptes différents. Ce qui rend en soi l'argent beaucoup plus accessible en cas de retraite. Et ça mitige le risque en fait en cas de faillite des banques pour moi déjà je mettrais cet argent là dans trois banques différentes une fois que par exemple j'ai mis 33 33 000 33 000 dans ces trois banques, qu'est-ce que je ferais C'est que je commencerai à programmer des virements automatiques vers des comptes d'épargne pour montrer aux banques que voilà, je suis quelqu'un qui épargne de l'argent. Et la banque aime ce genre de comportement, c'est-à-dire c'est qu'elle aime voir quelqu'un qui épargne de l'argent. Même si c'est 10, 15, 20, 30, 50 dollars par mois, tu le programmes automatiquement à tous les mois sur ton compte de banque. Donc tu vas voir que l'argent, tu le mets à tous les mois sur ton compte de banque avec des virements. Et après, la troisième chose que je ferai également, c'est maintenant d'aller m'asseoir devant la banque et de demander du financement et comme tu le sais l'argent appelle l'argent c'est à dire c'est que si tu as de l'argent sur ton compte de banque c'est facile pour toi de demander du financement de demander accès à des lignes de crédit de demander accès à des marges de crédit imagine tu as 100 000 dollars répartis dans trois comptes bancaires tu demandes des prêts auprès des différentes banques c'est à dire des marges de crédit auxquelles tu as accès en tout temps imagine tu demandes 30 33 000 33 000 33 000 dollars auprès des trois banques tu n'es plus avec 100 000 dollars de liquidité tu te retrouves avec 200 000 dollars de liquidité c'est à dire t'es 100 000 initiaux ok et 100 000 supplémentaires tu as accès donc tu as une force de frappe de 200 000 dollars avec 200 000 dollars maintenant qu'est ce que je ferais tu vois donc là je viens de doubler ma capacité financière en utilisant de l'argent que j'ai gagné donc je me retrouve avec 200 000 dollars de liquidité dans la prochaine chose que je ferais ce serait bah du coup d'aller chercher les connaissances parce que si tu le sais très bien Avoir de l'argent sur son compte bancaire Ça ne sert à rien Donc pourquoi Parce qu'au moment où je te parle Tu as l'inflation Moi j'irai chercher des connaissances Pour apprendre à investir Pour apprendre à gérer l'argent Pour comprendre l'argent Donc moi ce que je ferais C'est que j'investirai 5 à 10% de ce montant là Dans des connaissances Qui vont me permettre de gérer Multiplier et préserver ce montant okay? Donc je peux déjà t'orienter Vers quelques pistes Que moi j'exploite en ce moment C'est que par exemple Avec une partie des 200 000 dollars Auxquels j'aurai accès Je vais ouvrir une assurance vie dans lequel je vais placer de l'argent ok que je peux emprunter par la suite donc par exemple je prends prendre 25 000 dollars je vais le placer dans mon assurance vie qui va me couvrir à hauteur d'un million et je vais pouvoir récupérer 20 000 dollars sous forme de prêt pour continuer mes investissements donc tu vois que je fais le travail l'argent à deux endroits j'ai pris un 25 000 dollars pour ouvrir une assurance vie et j'ai accès à la quasi totalité de mon montant mais je, je, je viens de créer quasiment un million de dollars d'assurance de capital de laissé si quoi que ce soit pour ma famille maintenant avec 195 000 restants ok comme je j'aurais sûrement investi dans un accompagnement pour apprendre comment investir en immobilier en business ok donc il va me rester 185 000 avec le 185 000 restants après être allé chercher les connaissances je vais du coup investir cet argent en vue de me générer du revenu passif et surtout en vue de me bâtir un patrimoine donc moi la meilleure des choses que je ferais, c'est quoi c'est que j'utiliserai 50% de mes liquidités comme apport pour deux à trois acquisitions immobilières donc j'irai chercher du résidentiel tu vois pas forcément du multi logement mais j'irai chercher du tri quadruplex pourquoi parce que c'est des biens liquides qui se vendent très rapidement en cas de revoir donc j'irai chercher deux à trois propriétés de ce type là et là on est déjà rendu à un million de patrimoine immobilier ok et qu'est ce que je ferai par la suite c'est que je rénoverai ces logements je les je, je leur donnerai de l'amour comme on dit c'est à dire que j'augmenterai le rendement de ces de ces logements là j'augmenterai la qualité je diminuerai les dépenses j'augmenterai les loyers pour, pour revaloriser ces biens là à la hausse et retirer ce qu'on appelle de l'équité donc reprendre de l'argent et réenchaîner voilà ce que moi je ferai avec 100 000 dollars la première des c'est que je dispatcherai ce compte là cet argent dans trois comptes différents j'activerai un plan d'épargne mensuel pour alimenter des comptes d'épargne dans les différents comptes et j'irai voir chacune des banques pour demander de l'argent en collatéral c'est-à-dire de dire ok je gars, j'ai 30 000 dollars sur mon compte j'aimerais avoir accès à une ligne de crédit plus ou moins équivalent boum boum boum je fais ça dans trois banques dont je me, je me retrouve avec 200 000 de liquidités ok j'irai prendre 5 à 10 pour aller chercher la connaissance qui va m'aider à investir ce montant -là. moi en l'occurrence en ce moment j'investis pas mal dans tout ce qui est assurance autre placement plus ou moins pour sécuriser ma famille et mon patrimoine donc j'irai prendre une partie de cet argent pour investir en pour, pour, pour le mettre dans une assurance et j'irai prendre le reste c'est à dire à peu près 80 100 000 dollars pour investir en immobilier à raison de deux trois biens mais tu vois mais je garde quand même une, une marge de sécurité de l'ordre de 50 40 50 des liquidités que j'ai en cas de pipeline. voilà comment je gérerai 100 000 dollars toi également je t'invite à me dire dans les commentaires comment est-ce que tu gérerais le 100 000 dollars si tu veux en savoir plus d'ailleurs si tu n'as pas encore le 100 000 dollars sache qu'on organise des événements tous les mois où la plupart de nos participants que ce soit Betty, Irlande, Edgar, Michael, Adrien, toutes les personnes qui ont suivi le bootcamp, Flore, voilà, toutes ces personnes-là que je salue. D'ailleurs, je sais que vous regardez les vidéos. les personnes qu'on a accompagnées lors d'un bootcamp qui ont pu débloquer du 100 000 100 à 150 000 en moyenne. Si tu veux faire comme ces personnes-là, et si tu vas apprendre le script qui va te permettre de débloquer ces fonds-là, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. On organise un bootcamp à chaque semaine qui t'apprend comment débloquer ton prochain 50 000 en seulement 30 jours. Tu as le lien juste en dessous. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre investir ou même débloquer plus de fonds ou savoir comment gérer son argent et ça me fera plaisir de vous accompagner à très bientôt ciao